Deux variétés pourpres et une autofloraison pure CVD. En 2018, chez Dynafem, on commence l'année en lançant deux variétés dont l'impas visuel est impressionnant et aussi la version automatique de Dynamed CVD. Restez avec nous pour connaître nos nouvelles Dynamed CVD Autoflowering, Purps numéro 1 et Palpel Mobilique.